Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il leur avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, douze mille marqués du sceau. De la tribu de Ruben, douze mille. De la tribu de Gad, douze mille. De la tribu d'Azer, douze mille. De la tribu de Neftali, douze mille. De la tribu de Manassé, douze mille. De la tribu de Siméon, douze mille. De la tribu de Lévi, douze mille. De la tribu d'Isacar, douze mille. De la tribu de Zabulon, douze mille. De la tribu de Joseph, douze mille. De la tribu de Benjamin,